Salut, c'est Thierry du blog vivre et m'épanouir.com. Alors aujourd'hui, bah comme souvent, je vous emmène en balade et je vais vous parler d'une chose importante qui est le, le contrôle le contrôle de soi, le contrôle des autres, le contrôle de ce qui nous entoure le contrôle, bonne ou mauvaise chose bah Comme d'habitude, la vérité, elle est un petit peu au milieu des deux hein. Au bureau, je gère des risques toute la journée Je passe mon temps, enfin une partie de mon temps à imaginer ce qui pourrait arriver et à faire en sorte que ça n'arrive pas ou que si ça arrive, ça ne sort pas trop grave pour mes projets. Donc, professionnellement parlant, le contrôle, c'est plutôt une bonne chose. Mais voilà, ce n'est pas tout. Il y a quelques années de ça, j'ai traversé un épisode de crise existentielle. J'étais perdu, j'avais perdu la connexion avec moi-même, je ne savais plus trop qui j'étais. Et en gros, bah, euh, quand j'ai identifié ça, je me suis rendu compte que c'est quelque chose sur lequel il fallait que je travaille, je devais me retrouver. Et euh, pour pouvoir me retrouver, une chose importante qu'il fallait que je fasse, bah, c'était de reprendre contact avec moi, réapprendre qui, qui j'étais. En ce qui concerne le fait de réapprendre qui on est, le contrôle, c'est vraiment pas une bonne chose. Le contrôle, bah, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est que quelque part, on essaie de faire en sorte de n'ouvrir que les portes qu'on veut ouvrir. Et toutes les autres, on s'efforce de les verrouiller pour pas qu'elles viennent nous perturber. Mais en faisant ça, justement, on perd la connexion avec soi on perd la connexion avec la vie, avec tout ce qui fait que, bah, que les choses autour de soi sont vivantes, et elles changent, elles bougent. Il y a les surprises, il y a les bonnes, il y a les mauvaises surprises, mais tout ça, ça fait partie de la vie, et c'est tout ce qui construit une personnalité. Garder la porte de, de, de la conscience ouverte, c'est la laisser s'exprimer, et c'est parvenir à laisser son soi profond s'exprimer. Quelque chose que je n'avais apparemment plus fait depuis très très longtemps, et qu'il fallait que je réapprenne à faire. Et donc, dans le cadre de mon, de mon épanouissement personnel, le besoin de contrôler les choses jouait plutôt contre moi. Et le comprendre, ça m'a permis de, de, bah, de mettre en place doucement des mécaniques qui me permettaient d'essayer de, bah, de lever le pied, d'être moins dans le contrôle et de laisser venir les surprises et de laisser à nouveau s'exprimer ma créativité, mes envies, mes besoins, mes émotions euh, et de par cela bah, recommencer à mieux me comprendre. Seulement voilà, professionnellement parlant, le besoin de contrôle il était là, il était nécessaire. Et donc je vais faire très attention, il n'était pas question de prendre des risques inconsidérés. Mais, mais d'un autre côté, mon épanouissement, c'est vraiment ça mon objectif. Je veux être heureux maintenant et, et plus tard, et je veux engendrer des choses positives pour moi et pour les gens qui m'entourent. Et donc, à partir du moment où j'avais identifié mon besoin de contrôler les choses comme étant un problème sur lequel je devais travailler, il n'était pas question de revenir en arrière. Il fallait que je trouve la mécanique qui allait bien pour parvenir à travailler là-dessus sans... Euh, prendre des risques inconsidérés euh, au niveau de, de, de, de, de mes activités professionnelles. Et donc je me suis dit, ben, écoute, il n'y a pas tant de solutions, il faut que tu cloisonnes. Je vais essayer de faire des choses, de travailler sur moi euh, sur un plan privé, mais faire attention que ça ne vienne pas impacter euh, et que ça ne vienne pas modifier mon, mon, ma façon de procéder, ma façon de fonctionner euh, au boulot. Alors les effets sont plutôt positifs. Dans ma vie privée, euh, ben, j'ai mis un certain nombre de choses en place pour essayer justement de laisser tomber ces barrières et d'essayer d'être plus naturel et beaucoup plus ouvert aux autres que ce que j'avais pu l'être par le passé. J'ai fait tout ça sans trop en parler et ça fait déjà un moment que je travaille là-dessus et honnêtement ça fonctionne. Honnêtement ça fonctionne, j'ai vraiment la sensation que mon comportement se modifie en bien et que la nature de mes relations euh, bah, change, évolue. Et, euh, et j'ai commencé à recevoir des retours positifs de la part de certaines personnes qui me disaient « Mais Thierry, on a l'impression que tu changes. » Pas plus tard qu'il y a trois jours, j'ai eu euh, une super conversation téléphonique avec ma sœur qui me disait « Tu sais Thierry, j'ai vraiment la sensation que tu es quelqu'un de plus ouvert, euh, plus naturel euh, maintenant que ce que tu as pu l'être euh, y a, y a par le passé. On te sent moins dans la, dans la prise de position, moins dans le jugement, tu fais preuve de beaucoup plus d'ouverture. » Et c'est très positif. Et le, le, le, le, nos relations sont plus faciles, sont plus faciles. Et du coup, voilà, je, je me rends compte que voilà, les, les choses sont plus faciles pour moi et pour les autres. Et ça fait un effet boule de neige et les choses vont mieux et, et, et doucement. Donc ça améliore la qualité de mes relations en plus du fait de euh, ben, me, me donner confiance par rapport au fait d'ouvrir doucement les robinets et de sentir venir des choses, de sentir venir les émotions, les les, les, les choses comme ça qui peuvent euh, me reconnecter avec, euh, avec ce que je suis, avec ce dont j'ai envie, parce que c'est super important de savoir tout le temps bah, où on en est. Quoi. Et sur le plan professionnel eh ben, Sur le plan professionnel, la cloison ne tient pas tout à fait le coup. Pour être tout à fait honnête, j'ai pas de problème. j'ai pas euh, Mon boulot, ça se passe toujours très très bien, euh, l'ambiance euh, au bureau, elle se passe non seulement toujours très très bien, mais en fait, parfois, je dirais même de mieux en mieux. En fait, il y a quelque chose que je parviens pas à faire. J'essaie de ne pas modifier mon, ma, ma façon de faire, mais la façon d'être que j'ai dans ma vie privée change. Et, et donc, la façon d'être dans ma vie professionnelle change aussi, que je le veuille ou non. Pourquoi mais Parce que pourquoi changer des choses dans ma vie privée et me rendre compte que ça marche, que ça a l'air d'être bien non seulement pour moi, mais pour les gens de mon entourage et, et donc se dire, en arrivant à la conclusion que c'est positif et de ne pas en faire profiter et eh bien ce qui se passe au bureau ce serait complètement con bah, donc euh, les choses se font consciemment ou inconsciemment mais les choses se font, mon comportement doucement évolue vers plus d'ouverture euh, et, euh, et ça se rend ressent au bureau donc vraiment pour l'instant en tout cas euh, bah, tout ça n'est que positif c'est positif dans ma vie privée et c'est positif dans ma vie professionnelle aussi, sans engendrer de perte d'efficacité ou d'autres choses comme ça. Il va peut-être falloir que je me méfie, mais pour l'instant, ça fonctionne bien. Donc contrôle, bonne ou mauvaise chose, bah, un peu des deux. quoi. Le contrôle est quelque chose qu'il faut pouvoir utiliser quand on en a besoin. Mais être dans l'excès de contrôle, c'est choisir consciemment de fermer les portes à beaucoup de choses. Et ça, moi, j'en je, prends conscience maintenant. Et à travers l'exercice que je fais, bah, je, je, je, quelque part, je me le prouve. Et donc, vraiment, je n'ai bah, plus envie. Quoi. Je sais que c'est quelque chose qui est profondément ancré en moi euh, et sur lequel il faut que je continue à travailler. Je suis probablement encore très, très loin du but. Mais je suis hyper motivé. Voilà, c'est encore une fois un petit bout de mon histoire que je partage avec vous. J'espère que, bah, que ça peut vous aider d'une quelconque façon. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de le partager avec vous parce qu'à chaque fois, vous, vous parler de ces choses-là, que ce soit par écrit ou, ou par vidéo, ça m'aide à, à verbaliser tout ça, ça m'aide à bien conscientiser et à bien ancrer tout ça dans mon, dans mon esprit. J'espère que ça peut être utile pour vous aussi. En tout cas, n'hésitez pas à le faire savoir. Laissez-moi un commentaire, likez, dislikez, rendez-moi visite sur mon blog. Et si euh, mes vidéos vous plaisent, euh, et si euh, elles peuvent euh, vous aider ou vous inspirer, bah, n'hésitez surtout pas, abonnez-vous, et comme ça, bah, vous êtes au courant de tout ce qui se passe. Voilà. à bientôt, salut